Donc ce talk s'adresse euh, à tous ceux qui en ont assez d'utiliser euh, Word pour gérer leur documentation. Donc euh, ça donne des, des choses du genre euh, ⁇ Ouais Monica, tu pourrais me donner la dernière version du document ?⁇ Et là elle me répond, c'est ma chef de projet, elle me dit ⁇ Ouais moi aussi je fais quelques modifications et je te la renvoie par mail ⁇ euh, c'est pas que j'aime pas recevoir des mails, mais en fait, si pour les documents, euh, c'est juste pas du tout adapté parce qu'on se retrouve à avoir 36 versions qui circulent par mail et on sait plus laquelle il faut modifier. Encore pire, si vous vous êtes servi un jour dans votre vie de ce bouton en haut, à, en haut de, de, de, de la table review, euh, l'idée à la base elle est pas mauvaise c'est de dire on va pouvoir euh, suivre les changements, on va pouvoir modifier à plusieurs un document revenir en arrière et, euh, et travailler à plusieurs. Mais en fait, euh, sur les gros documents, c'est juste vachement pénible de travailler comme ça et c'est impossible, ou en tout cas, il faut beaucoup, beaucoup de patience pour y arriver. Du coup, on est en 2017 et il euh, y a des solutions plus modernes qui existent. Comme toutes les solutions modernes, elles se terminent par Ascode. Et donc là, c'est Documentation Ascode. Avant de vous en parler, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Jérémy. Je travaille pour un éditeur de logiciels qui s'appelle BSI, qui est en Suisse, en Allemagne. Et dans la vie, on fait une solution de CRM, donc qu'on installe et qu'on intègre chez des grands comptes. Et un point que, qui est intéressant, c'est que la, partie, euh, la fondation de, de cette application commerciale, on l'a open-sourcée euh, au sein de la fondation Eclipse. On n'a pas grand-chose à voir avec l'IDE, mais la fondation Eclipse, c'est assez intéressant pour, pour faire des projets open-source dans le cadre d'une entreprise, et donc euh, c'est devenu depuis euh, 2010 un, un projet Eclipse. Et du coup, moi je travaillais là il y a 2-3 ans, dans, dans cette équipe, dans ce projet, et je cherchais à améliorer ma documentation et mon process. On n'avait pas vraiment Word, mais en même temps, euh, on cherchait quand même à s'améliorer, et c'est là que je suis tombé sur AsciiDoctor. Et du coup, euh, ben, ça fait des émules dans la boîte, puisque euh, aujourd'hui il y a pas mal d'équipes qui l'utilisent. L'équipe CRM, d'autres équipes produits, et puis des équipes aussi d'intégration chez le client qui, qui l'utilisent pour leur doc euh, technique. Donc, documentation as code, euh, qu'est-ce que c'est Je me suis dit, je commence avec un petit schéma pour que tout le monde sache de quoi on parle. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde euh, utilise un gestionnaire de source pour, euh, pour, pour, son, pour son code. Donc, ce qui est à peu près standard, c'est d'utiliser Git, mais en fait, ce n'est même pas une obligation pour, euh, pour ce pattern. Et puis, ben, nous, on fait du Java, mais ça pourrait être n'importe quel langage. On a son code applicatif dans le repository. Et euh, ce qu'il va falloir faire pour Documentation as Code, c'est d'ajouter à côté du doc, de, de la doc euh, applicative, euh, d'ajouter la doc à côté du code applicatif dans le même repository. Après, nous, on fait un Build Maven euh, traditionnel qui va nous construire euh, notre application, et euh, il va se charger aussi de construire les différents éléments de documentation, donc euh, les pages HTML, les pages PDF. Là aussi, nous, on utilise Maven de, de manière euh, classique, mais en fait, euh, si vous partez sur ASCII Doctor, vous n'êtes pas lié du tout à Maven, ça s'intègre vachement bien avec des outils Javascript ou Ruby. Et après, si vous avez un serveur d'intégration continue, donc nous, là aussi, de manière classique, on prend Jenkins, mais ça pourrait être n'importe lequel, euh, on va se retrouver avec, euh, à chaque commit, la documentation qui est mise à jour et qui est euh, republiée. A propos de publication, pour notre outil open source, le but c'est de la partager partager notre doc avec de, notre communauté, donc on veut la pousser jusque sur internet, donc on a une deuxième petite étape qui va venir transférer tout ça et, et mettre ça en ligne. Donc euh, j'ai dit qu'on utilisait Ascii Doctor, pour ceux qui n'auraient jamais vu ce que c'est, euh, voilà la syntaxe en gros des, des fichiers euh, de source de documentation. Euh, donc en fait, c'est des fichiers texte tout simples, lisibles, ça c'est important. Euh, dans n'importe quel éditeur de texte, même sans coloration syntaxique, on s'en sort, on arrive à comprendre euh, la documentation. Et avec certains euh, caractères, on va indiquer, on va ajouter un peu de sémantique dans le texte. Donc quelques exemples. Si on veut faire des titres, on va utiliser les égales comme ça devant le. Devant les titres, on va pouvoir euh, faire des listes, on va pouvoir euh, mettre un petit peu en forme certains, certains passages, on va pouvoir créer des liens, et puis on va pouvoir, ici c'est un exemple d'une petite euh, infobox, euh, voilà, c'est aussi possible de, de faire ça avec Aski Doctor. En fait, euh, ça pourrait être n'importe quelle syntaxe, à partir du moment où euh, c'est du texte, ça c'est important, à partir du moment où c'est lisible et où il y a un consensus au sein de l'équipe, euh, vous pouvez partir sur euh, ce que vous voulez. Euh, du coup, nous, avec Aski Doctor, voilà euh, l'exemple à quoi ça ressemble quand on fait le rendu en HTML, et donc on est parti là-dessus. Du coup, euh, ce talk, j'avais envie de parler de, de qualité, puisque le gros challenge de la documentation, c'est de la maintenir au fur et à mesure du temps. Euh, et puis, on n'a pas forcément, comme c'est un petit peu moins critique que les applications, on n'a pas forcément beaucoup de temps à y consacrer. Dans Documentation as Code, le principe, c'est euh, qu'on veut traiter sa documentation et ses sources de documentation comme euh, son code Java, par exemple. Et du coup, dans tout ce que je vais raconter, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout ce qu'on est habitué à faire avec, euh, avec Java, en fait, il va falloir juste comprendre comment le faire au niveau de sa documentation. Et j'ai quelques exemples que, que j'ai envie de partager avec vous. La première idée, c'est de faciliter les contributions. Là aussi, c'est un pattern qu'on voit vraiment de plus en plus, mais à partir du moment où vous avez votre doc sur Github, euh, bah vous ajoutez un petit lien, alors nous on l'a mis ici en bas, euh, et vous indiquez aux lecteurs comment ils peuvent vous faire un retour. Là, c'est un exemple à Github sur notre projet open source, mais en fait, ça marche aussi en interne, on utilise GitLab, et du coup euh, il y a exactement le même, euh, le même fonctionnement et les mêmes possibilités pour la doc interne, à partir du moment où votre communauté est importante, euh, c'est utile aussi. Et du coup ça marche, puisque là c'est un exemple d'une pull request euh, qu'on avait reçue sur le projet open source de quelqu'un qui est extérieur au, à l'entreprise, et ça c'était vraiment sympa. Au début, le gars m'avait envoyé un mail avec genre « faudrait que tu corriges ça, ça, ça, ça. » Je lui ai dit « écoute, euh, vas-y, fais-le toi-même. » Je lui ai un peu expliqué comment il fallait qu'il qu fasse. Et au final, sans même connaître l'outil, il a réussi à faire les petites modifs qu'il voulait. Donc c'est rien de transcendant, mais un S par ici qui était oublié, une petite erreur de frappe par là. Et du coup, tac, on va améliorer la, la qualité euh, et surtout, c'est quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir le faire. Deuxième point important, c'est les exemples de code. Donc nous, dans notre documentation, ou là c'est un autre exemple, euh, on a, on a des, des exemples de code comme, comme ici, où on va vouloir indiquer à l'utilisateur comment il faut qu'il utilise le framework. Donc dans ASCII Doctor, il y a même la possibilité d'insister en particulier sur une ligne, si elle est un petit peu plus importante dans l'exemple. Et donc au niveau du rendu, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Donc si c'est un tutoriel, la personne va pouvoir faire des copier-coller. Et un petit point qui est intéressant dans ASCII Doctor que je veux quand même mentionner, c'est euh, quand on fait le copier-coller des lignes de code, la petite puce de renvoi, elle n'est elle pas copiée. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, quand on écrit sa doc, il ne faut pas travailler comme ça. Ça, c'est le mauvais exemple. Donc j'y reviens et je l'améliore. L'idée, c'est de dire à ASCII Doctor, à cet endroit-là, tu vas me prendre euh, des lignes d'un fichier Java existant. Et l'avantage de travailler comme ça, c'est qu'on est sûr que le fichier Java il est à jour, puisqu'on peut le compiler dans le serveur d'intégration continue dont je parlais avant. Et du coup, en poussant le concept jusqu'au bout, là, j'ai même mis le petit extrait de code dans une classe de test G-Unit toute simple. Mais comme ça, si le framework évolue, je vais avoir des problèmes de compilation. En dessous, j'ai un test qui vérifie que ce que j'avais décrit dans la doc fonctionne et du coup, si jamais, on va dire, le framework bouge un peu et qu'il y avait un nouveau paramètre à passer pour obtenir le même résultat, eh ben, je vais aussi être informé puisque mon test, il va tout à coup passer au rouge et puis je saurai qu'il faut soit que je vienne modifier le texte, soit que le test unitaire est plus bon, enfin bref, je, je saurai que j'ai un point à améliorer j'ai un feedback rapide et c'est ça qu'on cherche à obtenir pour, pour la maintenance de la documentation. Ensuite, au niveau des sources, autre exemple qui nous est arrivé, il faut savoir que chez nous, tous les gens qui commencent, on leur dit de faire le tutoriel de notre framework open source, histoire qu'ils se forment un petit peu. Et euh, du coup, on leur, euh, on, leur donne, on leur donne un tutoriel qui ressemble à ça, avec le, le code source que, que j'ai montré. Et on leur dit aussi, bon ben, pensez au suivant, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez proposer des propositions d'amélioration. Donc voilà, dans l'enthousiasme, il se trouve qu'il y a un nouveau collaborateur qui a un tout petit peu fait trop de refactoring, et en même temps ça arrive, donc c'est normal, et là il m'avait perdu le petit 1 de, de renvoi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le log de, de build de, de Jenkins, on se retrouve avec un warning supplémentaire. Alors je ne sais pas vous, mais moi, surveiller les logs, j'ai un peu autre chose à faire, surtout quand Jenkins peut le faire pour moi. Donc euh, là, avec le plugin euh, Warnings, je crois qu'il s'appelle, on peut dire, euh, va me chercher les, les logs, euh, on va regarder si dans les logs, il y a des choses qui matchent une certaine expression régulière, et du coup, euh, c'est comme ça qu'on peut retrouver les erreurs liées à ASCII Doctor. Il y a le projet au sein de la communauté ASCII Doctor d'un petit peu améliorer tout ça en proposant par exemple un fichier XML ou JSON pour euh, sortir toutes les erreurs, mais bon, l'issue est toujours ouverte, donc pour l'instant, nous, on est sur cette solution de de, de scroll, de log, et ça marche plutôt pas mal. Ensuite, il faut aussi surveiller les documents produits. Donc euh, là, euh, nous, on utilise GitHub Pages pour le projet open source, parce que, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Donc si vous avez un repository qui respecte certaines conventions de, de, de, de nommage, euh, vous allez pousser du contenu sur une branche, là par exemple Master, et hop, ça va tout de suite être publié en ligne par GitHub, gratuitement, automatiquement, c'est super. Si votre, ça C'est un exemple d'un de mes répos perso. S'il est un peu nommé différemment, il faut pousser sur une autre branche, mais au final, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est grâce à GitHub Pages, pour publier, il suffit de pousser un commit dans, dans un repo Git. Du coup, pareil, on a notre petit job Jenkins qui va bien. Il travaille en aval des projets de, de construction de, de la doc. Et donc, à chaque fois qu'il y a des modifs, il regarde s'il y a des modifs à pousser. Et si oui, hop, il met à jour la documentation et elle se retrouve directement en ligne. Du coup, un jour, quelqu'un me dit « Ah ouais, mais là, il manque une image. » Je me dis « Tiens, c'est bizarre, comment c'est possible, il manque une image. »« Je rejoue tout ça sur ma machine, ça marche, évidemment. » Je cherche, je continue à débugger, et en fait, mon problème, c'était là-dedans, dans la config euh, Jenkins. Si vous utilisez la ligne de commande Git, peut-être que vous avez tout de suite reconnu mon erreur, euh, mon erreur de débutant. En fait, ce qu'il faut faire dans Git, c'est ça, d'abord un add, et puis ensuite un commit. Et à partir de ce moment-là, hop, ça s'est mis à marcher, et c'était plutôt bien. Là où je voulais en venir, c'est qu'il faut euh, tester le pipeline complet, en fait. Donc, si vous voulez faire des, des vérifications sur votre HTML, comme c'est ce que je faisais, euh, en fait, il ne faut pas le faire au milieu de, de la chaîne, mais il faut en fait, euh, refaire un check-out du, du repo final pour regarder si tout est là. Et je vous disais, ouais, c'est automatisable parce que si vous avez de l'HTML comme là en sortie, le PDF c'est un peu plus compliqué, mais l'HTML ça marche bien. Avec des petits scripts euh, basiques, on va pouvoir vérifier, toutes les images sont là, tous les fichiers annexes sont là, les liens ne sont pas cassés. Pour l'instant, j'ai des scripts un petit peu euh, brouillons, on va dire, que, que j'ai développés. Euh, mais en fait, j'aimerais bien euh, aussi euh, pérenniser tout ça et l'intégrer aussi à Jenkins. Et du coup, on aurait tous nos warnings au même endroit et ça serait plutôt, euh, plutôt chouette. Enfin, dernière idée, c'est contrôle manuel. Ben, donc, Je disais, on n'a pas vraiment le temps, nous, de, on ne prend pas le temps de travailler avec des pull requests. Il y a des projets qui le font, par exemple, le projet ASCII doctor lui-même, si vous voulez changer la doc, euh, ben là il faut faire une pull request il y a le, le, le, le leader du projet qui va la vérifier qui donne du super feedback et c'est un projet on va dire où ils ont vraiment une qualité de doc incroyable bon nous on fait plutôt du contrôle a posteriori et dans GitHub ce qui est pas mal c'est euh, cette possibilité de faire un rich diff ils appellent ça et du coup on voit les modifs euh, dans le rendu et du coup euh, ça c'est y a rien à faire ça marche avec les fichiers qui doc de base, et du coup ça permet vraiment de comprendre ce qui a été modifié, c'est un peu plus lisible que juste comparer des lignes de, de source Un autre truc qui est super sympa pour faire ce genre de review dans GitHub, c'est euh, comparer deux images. Par exemple là il y avait deux images qui avaient changé, et on voit que j'ai un collègue là qui en voulant mettre à jour le, le screenshot, il s'est un tout petit peu euh, trompé, et il nous a mis un peu de blanc en haut, bon ben ça on peut le voir visuellement de manière assez euh, rapide. Une autre idée au niveau du contrôle manuel, c'est de dire, euh, c'est bien de regarder avec un œil neuf sa documentation. Et du coup, là, c'était quelqu'un qui nous avait dit, tiens, faudrait vérifier cette doc, est-ce que c'est bien Et en fait, le retour qui est venu de, du collègue, on a filé ça à un collègue du marketing, et euh, du coup, euh, les retours qu'il nous a fait, alors si vous parlez pas allemand, c'est pas grave, j'y viens euh, les retours qu'il nous a fait, c'était de dire, ouais, dans ce screenshot, là, il y a l'ombre qui ne fait pas très jolie, ou en bas, c'est écrit « figure », là où il faudrait écrire « bildung » en allemand. Comme quoi, euh, relire sa doc avec un œil neuf ou la faire relire par quelqu'un, c'est aussi un moyen d'améliorer sa qualité. J'arrive au bout de ma présentation, déjà. Euh, un petit slide pour récapituler les, les ingrédients de, de l'épisode. Euh, là, on a utilisé ASCII doctor je recommande de l'utiliser, ça, ça marche certainement avec d'autres outils, mais ASCII doctor c'est simple et, et vraiment chouette. Maven, pareil, n'importe quel outil de build, n'importe quel outil d'intégration continue, tout est open source, donc en fait il n'y a vraiment aucun prétexte à ne pas utiliser ce genre d'outils, et puis le mot clé c'est automatiser le plus possible vos checks. Pareil, j'en ai, ai pas du tout eu le temps d'en parler, mais si vous voulez euh, respecter un certain nombre de conventions de documentation, comme vous avez des conventions de, de, de code Java, et bien pareil, si vous décidez d'avoir certains préfixes d'ID ou certains, euh, certaines nomenclatures, si vous n'êtes pas capable de l'automatiser, au final, au fur et à mesure du temps, ça va euh, se perdre, et puis euh, plus personne... Ou alors, il faut vraiment faire beaucoup de code review, mais si vous n'avez pas le temps, euh, il faut l'automatiser. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis euh, n'hésitez pas à améliorer votre doc. J'ai pas trop de temps pour des questions, mais je peux les prendre après euh, sans problème.